Il a reconnu avoir violemment agressé le militaire samedi à Paris. Ce jeune homme de 22 ans a été arrêté à l'aube dans les Yvelines. C'est son sac jaune retrouvé sur les lieux du crime et les traces ADN qui ont permis de remonter jusqu'à lui. Converti à l'islam, Alexandre a sans doute agi au nom de son idéologie religieuse, selon le parquet de Paris. Je ne peux que souligner ici la violence de l'agression, extrêmement rapide, dont le militaire a été victime. Et le fait que la volonté, à ce moment-là, était de, de, de tuer ce soldat, apparaît assez évidente. Le jeune islamiste a tenté d'égorger Cédric, un militaire de 23 ans qui patrouillait à la Défense dans le cadre de Vigipirate. Le soldat est ressorti de l'hôpital deux jours après l'attaque. Une heure avant le drame, le suspect avait acheté deux couteaux dans un hypermarché de la Défense. Cet événement a eu lieu dans un contexte d'inquiétude, de menace menace terroriste que notre pays connaît déjà depuis plusieurs mois. Donc il faut être vigilant. L'attaque a aussi eu lieu trois jours après le meurtre d'un soldat britannique à Londres et un an après l'affaire Mera. Selon Manuel Valls, il y a plusieurs centaines de Mera potentiellement en France.